Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment téléverser ou uploader un fichier sur un serveur web. Donc la situation c'est un utilisateur qui a son navigateur avec un fichier image sur son poste de travail et il va envoyer ce fichier là sur un serveur web. Alors la situation qu'on va regarder pour illustrer ça, c'est une situation avec plusieurs scripts, en page d'accueil et un formulaire un fichier résultat qui traitera le, le formulaire et qui placera le, le, le fichier euh, uploadé au bon endroit sur le serveur web et puis après deux autres scripts un pour voir le, le fichier uploadé et euh, un autre pour euh, pour le supprimer euh, du serveur alors euh, nous, nos fichiers donc ils sont placés donc le serveur euh, il va servir des fichiers qui sont dans ces démo donc initialement il n'y a aucun fichier à l'intérieur de cette euh, hiérarchie euh, de fichiers et nos exemples on ira les chercher donc sur euh, sur notre machine dans un autre euh, dossier donc s'appelle exemple alors on va tout de suite on va démarrer le, le serveur voilà donc je récupère l'URL de la page d'accueil et donc je me place dans le navigateur voilà on y va c'est parti donc là on a notre formulaire euh, qui est affiché hein. On va donc choisir un fichier à envoyer au serveur. Alors on va par exemple prendre le koala. On ouvre. Donc là, koala, on fait téléverser. Suite à ça, donc on a le fichier de, de résultat, le script de résultat qui nous, qui nous dit que c'est télé, téléversement réussi. La copie elle est réussie, donc ça correspond à l'action de déposer le, le fichier koala au bon endroit dans voilà donc là on voit il euh, y a un fichier qui a été ajouté dans la hiérarchie web hein, qui s'appelle animal.jpg on peut euh, aller donc ici à l'accueil et là on peut accéder au script voir la photo donc qui nous affiche euh, la photo donc là on fait plus de d'upload, hein, la photo est déjà là et on la consulte simplement donc on fait un, un get de voir qui, nous, qui fait un get de la photo affichée, bon là ça c'est Fabico. Donc on, voilà, la photo elle est présente. Après, il y a un script aussi de... Voilà, j'ai cliqué qui supprime la photo. Donc là, on a un message de retour comme quoi elle est bien supprimée. Si on revient à l'accueil et qu'on va dans voir la photo, euh, bah là, on nous dit que la photo elle est absente. Donc ce qu'on peut également constater, donc en regardant euh, le dossier CDMO, donc il euh, n'y a, a plus de photo. Donc là, on a fait le tour euh, de, du fonctionnement de, de, de notre script. Alors on peut voir des fonctionnements, euh, on peut en profiter aussi, on va regarder des fonctionnements un peu, je anormaux. Euh, bon, on essaie de téléverser euh, son fichier, ben là le formulaire il nous dit que c'est obligatoire. Euh, notre, notre formulaire il est fait pour des scripts euh, JPEG, donc vous voyez dans, le, dans la saisie il n'y a que trois fichiers de proposés, alors que dans notre dossier exemple, euh, on a quatre fichiers, mais vous voyez ce fichier de Koala il est au format PNG donc euh, là c'est pas proposé hein. donc il euh, y, y a un filtrage qui est fait alors là par exemple je pourrais prendre le, le panda je le téléverse tout va bien et euh, je pourrais dire ouais bah maintenant je vais prendre par exemple ce lynx et euh, donc là qu'est ce qui se passe ça ne marche pas donc c'est la cataille, un message d'erreur alors le donc ça on voit ça hein, euh, la taille elle est, elle est à zéro le, l'upload euh, c'est pas bien déroulé alors pourquoi il s'est pas bien déroulé parce que ce fichier là euh, ce fichier est de taille de, de taille, euh, de taille un, un peu trop importante il fait euh, 757 kHz et on a fait une limite sur, euh, sur le formulaire ok donc là maintenant on a vu un peu notre euh, notre démo là donc on va regarder euh, on va passer aux sources Alors on va regarder toutes les sources. Alors premier premier source, c'est le, le, le formulaire, euh, formulaire d'upload de, de, de, du, du fichier. Alors ce qui est important dans ce formulaire, c'est un formulaire. Hein, je grossis un peu. Voilà, donc on a une balise forme. L'action, c'est le, le fichier qu'on cible qui traitera l'upload. On est en poste. Alors ça c'est important. Hein. Un uh, type, il faut à tout prix uh, pr préciser donc cette valeur-là qui permet de dire qu'on va euh, envoyer un, un fichier euh, via ce formulaire. Ici, euh, on a un type euh, hidden, donc on va donner une valeur qui s'appelle max file size. Donc c'est là qu'on précise que euh, on va se limiter à 512 kilooctets euh, dans notre euh, formulaire. Le petit label, je vais réafficher le voilà le label contenant une photo ensuite euh, donc un type euh, un input là de type file donc là c'est pour préciser justement qu'on qu peut euh, choisir euh, le, le, le fichier à télécharger et ici on précise le, le mime type donc c'est-à-dire quel, quel quel quel fichier on, on va permettre de de euh, d'uploader donc là on dit que c'est une image de type jpeg donc c'est pour ça que par exemple que euh, quand on fait euh, ici quand on choisit on a juste les JPEG qui sont proposés et pas euh, le, le PNG. Ensuite, euh, ben, notre, notre bouton de, de soumission. Alors là, on va passer donc au script de résultat. Je vais le faire fonctionner pour... Euh, alors, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. On choisit. On va prendre, par exemple, le koala. On téléverse. Donc là, il nous marque que c'est réussi, que la copie est réussie et il nous affiche ça. Alors comment on obtient ce, ce résultat Alors déjà on va vérifier des choses en PHP avant d'afficher quoi que ce soit en, en HTML. Alors la première chose qu'on fait c'est on regarde si euh, nous on a, on a appelé ce champ fig photo. Donc dans le formulaire ici vous voyez le, le type file il a un name qui s'appelle fig photo. Donc c'est ce name là qu'il va falloir récupérer. Au niveau donc, de, euh, de la variable globale PHP, qui est un tableau associatif, et euh, à l'indice FIC photo, on va retrouver toutes les informations concernant le, le fichier téléchargé. Pour les explications, là, y a, on affiche un, en bas de page, j'affiche un var dump du contenu de ce tableau associatif. Donc, ça permet de comprendre un peu ce qui se passe. Donc, on va regarder ça. Vous voyez ici, donc on voit que fic Photo il contient plusieurs éléments, le name, donc le name du fichier, le nom du fichier, son type, et euh, son nom temporaire. Hein. Donc temporairement il est, il est stocké à cet endroit-là, un code d'erreur, donc là qui est à 0, donc tout va bien, et la taille de, de ce qui a été téléchargé. Donc là on vérifie tout ça. Hein. Est-ce que j'ai bien euh, un fic Photo qui est, qui est défini, hein, donc euh, un élément euh, à cet indice-là dans le File est-ce qu'il y a une erreur ou pas? Donc là, la variable, la constante prédéfinie uploaderreur ok donc nous permet de nous dire qu'il n'y a aucun souci. Donc on va pouvoir dire que notre message de téléchargement, c'est que c'est réussi. Et suite à ça, il va falloir qu'on, qu'on move, qu'on déplace le fichier téléchargé, donc de son emplacement temporaire vers son emplacement, euh, l'emplacement qu'on a choisi. Alors nous, l'emplacement choisi, on l'a mis dans un fichier de conf. Voilà, et c'est tout simplement animal.jpg. Alors, donc on part euh, de l'endroit du fichier temporaire, de l'emplacement temporaire vers l'emplacement définitif. Si c'est réussi, bah, on peut afficher qu'un message de copie hein, qu'on va réafficher ici. Donc dans ce message, on met en HTML que la copie est réussie et on met aussi en HTML une balise euh, IMG pour euh, afficher euh, euh, la photo. C'est pour ça que quand on met euh, ici, la photo euh, s'affiche. Si on va voir... le le source de la de la page hein. donc on a téléversement réussi ensuite copier réussi ensuite le lien vers l'image qui fait que cette image euh, s'affiche euh, dans notre page donc voilà euh, si l'upload se page, passe mal on va afficher le message de téléchargement c'est la cata alors par exemple on a euh, euh, ce euh, ce cas de figure donc on va revenir dessus voilà je vais choisir par exemple le lynx qui, qui est trop gros hein, comme fichier, si on le téléverse on nous affiche c'est la cata et on voit ici qu'on a bien euh, un élément file qui s'appelle de, de type photo par contre sa size est à 0 rien n'a été téléchargé et on a le code d'erreur euh, 2 donc, comme le code d'erreur 2 est différent de uploaderreur ici on va aller euh, donc dans la partie euh, else du, du code PHP et euh, notre message d'erreur sera c'est la cata voilà alors après rapidement donc pour voir euh, la photo bas il faut quand même vérifier une chose hein, c'est que euh, là on a, on a un faute, une, une photo euh, animale qui est présente donc on va tester l'existence de, de, de cette photo hein, donc de, du fichier animal euh, si c'est présent bah on génère le html pour pour montrer la photo si la photo euh, n'est pas présente bah on va se contenter de mettre un texte euh, euh, photo absente donc on va Hop. Alors, je reviens ici. Par exemple, si on fait voir la photo, là, il y en a une, il y a une photo. Si on va dans supprimer photo, hein, et qu'on revient à l'accueil et qu'on fait voir la photo, la photo, elle est absente. Donc là, on est dans cette partie-là du code PHP. Alors, la suppression de photo, pour finir. Euh, alors, comment elle fonctionne bah, On va regarder si le fichier animal existe. Donc, est-ce qu'il est présent dans notre euh, hiérarchie euh, des, des, des, des fichiers web, servi par le serveur web bah, Là, c'est absent. Bah, si ce n'est si pas le cas, pas de photo à supprimer. Et, euh, et si c'est le cas, hein, on, euh, donc on fait voir la photo. Ah oui, voilà, il ne veut pas nous mettre ça parce qu'il n'y a pas de photo présente. Et euh, on va en télécharger une. Allez, hop. Ah, on va faire mieux. On va écrire directement ici. Je fais, hop supprimer donc ça c'est un usage un peu euh, voilà alors supprimer il veut pas je vais y arriver tout donc supprimer ah j'ai fait une faute de une faute de français j'ai mis supprimer avec un p donc on va mettre supprimer avec un p voilà donc là il dit pas de photo à supprimer donc ce cas là il arrive quand on essaye de faire une suppression alors qu'il n'y a pas de, de photo euh, téléchargée faire le tour, on revient, on téléverse, on va dans l'accueil, on fait voir la photo, et là on a supprimé la photo, ça c'est le cas où euh, ça fonctionne bien. Voilà, on revient à l'accueil. Bon, alors, euh, arrivé à ce stade, on a on a fait le tour, donc on va résumer un peu tout ça. Alors, euh, l'upload. Donc, pour mettre en place un upload, donc le formulaire obligatoirement poste, et puis il ne faut pas oublier de mettre en inc, euh, type multi euh, euh, Il faut obligatoirement avoir un, un input euh, de type file, et euh, on précise le type MIME attendu. Alors les types MIME, euh, par exemple, sur MDN, vous avez euh, la liste. Hein. Euh, Ctrl-F, voilà, si je cherche euh, JPEG, voilà, donc là, euh, image JPEG. Donc là, vous pouvez trouver euh, les, les MIME types euh, habituels. Alors, une fois qu'on a précisé le MIME type, euh, côté, donc ça c'est côté formulaire, côté réception, donc il faudra euh, bien vérifier le contenu de file, savoir s'il y a des erreurs ou pas, donc ça nous permettrait de savoir s'il a été uploadé. Puis finalement, il faudra déplacer euh, le fichier qui est dans euh, un emplacement temporaire sur le système de, de fichiers du serveur, il faudra le déplacer à son endroit, à son emplacement définitif. Soit dans la hiérarchie euh, servie par le serveur web, si on veut que les utilisateurs puissent avoir accès euh, aux fichiers, hein, les utilisateurs web, ou alors ailleurs euh, dans, euh, dans le file système. Hein, c'est à nous de voir, hein, euh, en, fonction, euh, en fonction des besoins. Bah Écoutez, euh, on a fait le tour, hein, donc euh, sur ce, bah, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.